Salut guys! Mon nom est JP. Bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui on est en pierre 47 et on est en train de tester un tout nouveau bike. Aujourd'hui c'est une démo journée Kona. Ça fait que j'ai réservé un beau petit bike et que je m'en viens tester. C'est quoi ce bike-là? Voici, tout nouveau Kona Process X. Grandeur large, qu'on s'en vient essayer. Alors on peut faire un petit bike check très très rapidement. On a une 38 de performance à l'avant. On a un DPX2 de Fox en arrière. Drive train Shimano, petit dérailleur Shimano, crankset Deore. On a un drapeur TransX pour ça. Dérailleur FSC, On a des freins Deore. C'est assez basique. Mais ça a l'air d'être un bike incroyable. On s'en va tester ça dans nos pistes favorites. Je vais vous en parler un petit peu en roulant. À date, je peux vous dire que l'anti-squat est incroyable. Il semble avoir beaucoup de poids à l'arrière du vélo. Donc, on a beaucoup de poids sur la roue en arrière. C'est sûr qu'il y a un bike qui a beaucoup d'angles de fourche. Euh, il est plus long que mon Reckoning, c'est sûr. Mais ça a l'air d'être un bike fucking cool. On s'en va essayer ça. Et si vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui, un petit like, un petit thumbs up et un petit abonnement. Ça serait cool. Alors, on est présentement en train de se diriger vers la montée de lait. On est en train de mettre les premiers mètres sur le bike. D'ores et déjà, c'est sûr c'est un bike qui est très différent de Qu ce que j'ai. J'ai été plus habitué à Rock Chuck pour les suspensions et les amortisseurs. On est donc en Fox, Fox 38. Vraiment cool comme feeling. Comme je dis, l'anti-squat est vraiment, vraiment hot. <rire> Disons que la géométrie de mon Reckoning est un petit peu d'attente. C'est quand même été un des premiers gros 29 sur le marché. En tout cas, un des premiers gros qui était le fun à rider. Donc l'industrie a beaucoup évolué depuis. Le X c'est un bike qui est connu pour être très long. À la limite même de qu ce qu'on peut faire avec une géométrie. Avec énormément d'angle de fourche. cest 62.5 je pense? Je pense que c'est 62.5, je vais le corriger. Si je me suis trompé. Mais euh, c'est fou comment ça monte, astifié. <rire> j'ai quasiment le feeling d'avoir un moteur de e-bike dans les fesses en montant. Feeling que j'ai pas avec mon bon vieux Reckoning. Mais trêve de blavardage. Montons la côte et allons descendre. Comme j'ai pas vu beaucoup de gens aller dans cette piste-là récemment, on essaye la Kamasu Trail. C'est la piste que je voulais essayer ce bike-là dedans. Mais on est euh, le matin de la Saint-Jean Qui monte dans les sentiers Donc je prends un guess Alors Première phase de descente avec le Process X <rire> On voit que les freins dehors euh, Peut-être une petite coche en haut de mes hope que je connais d'ores et déjà Le bike est très rapide Le bike file léger Il file très très léger, il veut accélérer Lorsqu'on le pousse La géométrie est vraiment cool Ça donne une géométrie qui est longue Qui est collée au sol Mais Si je voudrais jouer avec le bike euh, Je file vraiment la... Je file sa longueur Donc Versus les bikes que j'ai l'habitude d'avoir Comme le Capra, comme le Reckoning ça ne serait pas ma, ma machine de choix numéro 1. Exemple pour le faire du bike park. On a la première petite section plus chunky ici. On peut voir que la 38 à l'avant réagit très bien. Peut-être un petit peu beaucoup d'air dedans. Peut-être enlever un petit 5 PSI rendu en bas. peut un petit clic de rebond. Pour ce qui est du DPS2 à l'arrière, ça avale le terrain, sans problème. Le choc est parfaitement On Avant, je vais te faire un petit ajustement. À part ça, qu'est-ce que je peux dire sur le Process X? C'est un bike qui inspire beaucoup la confiance. J'ai juste mes, mes quelques premières minutes de mise dessus. Mais la première chose qu'on remarque, c'est que c'est un break. Très stable. Autant pour son wheelbase, autant pour le, le anti-squat et le, le mouvement du choc arrière qui colle le vélo au sol. C'est sûr, aujourd'hui, on n'ouvrira pas la machine. Le gars m'a dit de faire attention, comme je faisais attention à mon bike. Ce qui est un très mauvais conseil parce qu'il me connaît pas. Parce que j'amènerai son bike tout de crap. Un gros merci au gars de Connor en passant. Regardez les petites démos comme ça, c'est super le fun. C'est la première fois que je participe à ça. Hop. Wow! TechAdapt. Mm -hmm. Pas une fois je me suis senti en danger. Pas une fois j'ai eu le feeling, non pas d'être au bout du bike, mais de perdre le contrôle. Petit feature ici. Hop. Wow! Oh my j'aimerais ça, ce bike-là. Il est difficile à faire décoller, par exemple. Là, on a vraiment les caractéristiques type D29. Donc, première descente de fête, qu'est-ce qu'on peut dire? Écoute, je vais chercher une bonne partie de mon travel. ça, ici. Je peux encore aller chercher la zone du, du Token. Je pas l'impression d'utiliser tant de travel que ça. La fourche, est quand même, c'était raide. On voit qu'ici, c'est une, une bonne utilisation. Même chose à l'arrière. Il me reste ma petite zone de fin pour les bons impacts. Le bike fonctionne bien. Le bike est rapide, pauvre. vrai. Rapide, stable. C'est vraiment le meilleur qualificatif que je pourrais donner. Puis même mes pédales fit avec le rebound. OK, on en remonte. On va en faire une plus technique. Alors... On va amener le Process X dans le Pad Religion. Alors encore une fois, désolé pour les freins en arrière. On va y aller avec la ligne facile, vu que c'est pas mon bike et il n'est pas parfaitement seté Ça fait. J'ai enlevé un petit PSI, demi d'air dans la fourche. Juste pour avoir un petit peu plus de, de jeu. En début de course. Alors, ah. hey, c'est pour mon bike. On va swatcher. Donc, la Padre Legend une de mes pistes favorites, je vous le dis à chaque fois que je la fais. J'ai un gros bike pour faire cette piste-là. Un gros bike de freeride. Et il est parfait pour faire cette piste-là. Il est seté pour être ploche. C'est peut-être pas les settings les plus parfaits, mais c'est ça que j'aime quand on arrive sur le Process X comme je disais tantôt on voit que c'est un bike qui est moins playful donc c'est un petit peu plus difficile de jouer avec de mettre en position sur la roue arrière et euh, passer les, les features en manuel ça bonjour donc j'ai plus l'impression qu'il est collé au sol que un gros bike pour les qui va juste avaler le terrain. Mais à date, se passe très bien. Le bike est évidemment très rapide dans cette piste-là. Là, évidemment, le bike n'est pas parfaitement setté à mon poids au niveau de l'air dans les suspensions. Donc, j'aimerais utiliser un peu plus de travel. J'aimerais avoir le feeling que j'utilise plus de travel. Je vais m'expliquer, quand je suis arrivé dans le bas de la euh, Kamasu Trail, il y a quelques minutes, je me suis rendu compte que j'utilisais, écoute, 90% du travel, peut-être juste le, le, la hauteur des tokens si vous voulez que je n'ai pas utilisé, parce que je n'ai pas eu de gros impacts, donc la fin de la période est encore fermée. On va faire le test, on va regarder un petit peu combien j'ai utilisé de travel. Bon, fait, comme je vous disais, j'ai euh, le feeling que j'aimerais utiliser plus de travel. Mais c'est sûr, regardez si on voit, j'ai arrêté ici. J'imagine qu'il y a deux tokens euh, dans la Fox 38. Euh, ça serait mon bague, peut-être que j'en enverrais un pour avoir un petit peu plus euh, de plushness euh, au niveau du high speed compression. En arrière, j'ai rien à dire, le DPX2, puisque je l'ai fait. Le DTX2 euh, évalué parfaitement, le feeling est incroyable. Le bike colossal, au sol, j'ai rien à dire. Donc on reste très haut dans le travel, on reste vraiment rapide. On a l'impression de flotter sur les obstacles. Mais ce n'est pas le feeling de bike que je suis habitué. Je ne peux pas vous dire que c'est un feeling de bike que je n'aime pas, c'est pas vrai. C'est juste très différent de qu ce que j'ai. Euh, quelqu'un qui veut un bike rapide, quelqu'un qui veut un bike stable, je pense que ça peut être quelque chose à essayer. On va aller en faire une petite dernière. Bonjour, on va aller faire une petite euh, VG qui est une de mes préférées. On va aller essayer ça. Je pense que ça va être la piste parfaite pour euh, faire une dernière piste. On va pousser le bac un petit peu, voir euh, qu'est-ce que c'est là dans le corps. Une petite VG. On va dans du X. Hé, C'est pas le genre de feeling que je suis habitué. Oh my god. Écoute, je vois, je vois exactement le, le public pour qui ce, ce bike s'adresse. Je n'irai pas vous dire que ce n'est pas pour moi. C'est juste différent de ce que j'étais habitué. Mais le bike veut donner de la vitesse. Pourrait, dès que tu as une petite compression, tu peux écraser le bike. Le, la courbe de progressivité du choc en arrière te, te pousse et te donne l'énergie euh, c'est assez haute comme feeling hop on voit que le carbone du bac est très très stiff. on voit que le valving des chocs est parfaitement tourné j'ai de la misère avec ce virage là, Colin vous le bike est slack. Ça, c'est quelque chose pas que je vais reprocher. Mais des bouts, j'ai vraiment le feeling de, de rouler un chopper et de, de sentir l'angle de fourche qui est très, très prononcé, qui est de 62 je crois. Ça. Donc, des fois, lorsque la roue avant a tendance à vouloir. Disons quitter le sol, au lieu de rester collé, elle va, elle va quitter le sol un peu. Ça peut faire perdre la traction. Bon, voilà, c'est la fin du petit vidéo d'aujourd'hui. Un premier petit bike test que j'essayais. Excusez, c'est pas les reviews de bêta testing, c'est un premier petit test de ma part, voir comment que ça peut aller. J'espère que vous avez apprécié ce petit format différent. Donc, euh, c'était le Process X. Euh, très bon bike, très très rapide, très stable. Euh, je vais parler un petit peu de qu ce que j'aimais, les petites affaires qui me chicontaient à la première vue. Je pense que c'est toutes les affaires qui peuvent être ajustées facilement, que ce soit en jouant avec la hauteur de ton cockpit, euh, la longueur de, de la potence la hauteur. Puis peut-être que si ça serait mon bike, euh, j'opterais pour changer la 38 performance pour de quoi, comme la qu'on peut avoir l'ajustement de High Speed Compression et Low Speed Compression. Évidemment, je viendrais jouer avec, euh, avec la pression d'air et les tokens, mais ça c'est très personnel. C'est peut-être la seule affaire que j'ai ai moins aimé du bike. C'est vraiment le devant qui s'en met un petit peu moins collé au sol versus à l'arrière. Que ça mord, c'est incroyable. Les DHR2 qui font un excellent travail. À l'arrière, très très bon. Euh, les mignons, Ben c'est ça. C'est des pneus qui existent. Mais sinon, euh, faut du bon bike. Tu freins dehors. Ça fait le job, ils sont pas mauvais. Mais c'est vraiment... Euh, à date, mon... Pas mon inquiétude mais qu'est-ce que je trouve un petit peu moins intuitif ça va vraiment être l'angle de fourche qui est très prononcé qui fait que le, le bike est ultra stable même dans, dans tout qu ce qui est très à pic mais sans moins coller au sol donc euh, je peux pas vous dire si c'est vraiment un ajustement de fourche ou si c'est si la géométrie du vélo qui fait ça mais euh, en résumé c'est un bike euh, incroyable très rapide donc quelqu'un qui veut euh, 1, 29 qui va être stable à haute vitesse, qui va être rapide, qui va coller au sol, euh, qui ne euh, file pas son, son travel parce qu'il y a énormément de travel. C'est un 170-170 si j'ai bien fait mes devoirs. Puis je les ai pas fait en passant, fait que j'ai aucune idée de ce que je sais. <rire> non! Non, euh, c'est les 170 euh, avant-réal, si je ne me trompe pas. Je peux me corriger si je me suis trompé. Mais sinon, euh, très bon bac, j'ai adoré mon essai. Et euh, pour pouvoir tout me.. Ok, je vais aller chercher mon gros reckoning. Que je viens de mettre 190 de travel en avant, puis on va aller faire du gros freeride. Sur ce, on se voit dans le prochain épisode de Freeride Québec. Salut, guys!